Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer une recherche rapide sur Google à partir du texte d'une page web. Tout d'abord, il faut sélectionner le texte sur lequel vous désirez approfondir. Donc on va, faire, on va commencer par une démonstration directement et des explications. Donc je sélectionne le texte, je clique avec le bouton droit de la souris sur le menu contextuel, recherche mon texte sélectionné avec google je clique là dessus je passe quelques instants et voilà j'ai un résultat donc ce que je suis en train de chercher je l'ai en résultat sur mon navigateur donc euh, j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt